Good morning, allez, Iden et tu aujourd'hui le Je vais Esther et Bracha, Bat, Binyamin. Si vous souhaitez vous aussi des deux, une prochaine, tu ne me contacté les 5 minutes éternelles. Nous, je vais vous insérer dans votre péricule d'Alef, mishna Zain. On a une longue mishna, On ne va pas se mettre à la lire entièrement, on va directement expliquer le principe et après la traduire au fur et à mesure. On continue avec le cas exact évoqué dans la Mishnah précédente que, on avait une femme qui était mariée avec Réhouven. Réhouven meurt. Elle se remarie avec un deuxième mari, Yosef, mais sans patienter les trois mois de distinction. Juste deux mois. Or, après son deuxième mariage, sept mois après, elle accouche d'un petit garçon. Et on ne sait pas est-ce que ce garçon, c'est le fils de Reuven ou c'est le fils de Yosef. Alors, on avait découvert dans la méchante précédente plein de conséquences par rapport à la chôte de Iboum et de Khalitsa. Quand est-ce que qui pourra faire le Iboum, qui pourra, qui sera, pas le, le, devra faire nécessairement la Khalitza? C'est la Misha précédente. La Misha maintenant va s'intéresser de... au statut de cet enfant dans toutes sortes de domaines de halacha. Tout d'abord, il va y avoir deux cas de figure. Aya, Echad, Israël, et Kohen. Si toutefois, Reuven, c'était un Israël, mais que chez Yosef, c'est un Kohen. Yosef a Kohen. Alors quoi Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, dans ce cas-là, vous savez, on a un doute très simple. Il est possible qu'il soit le fils de Yosef et que ce soit un Kohen, il est possible qu'il soit le fils d'Israël. De manière générale, il devrait être marmir surtout que le, le choumouad du Israël et le choumouad du Kohen. En général, ce sera plutôt le choumouad du Kohen, parce qu'il y a plus de choumouad du Mais par exemple, donc, non c'est Isha, alors, non c'est Isha, alors, isha" alors, les Kohen", il devra marier nécessairement une femme qui est apte à la Kehuna, en l'occurrence, pas une divorcée, et pas une Isha Zona, va halala. Ve'en la metim. Il pourra pas ne pourra pas s'impurifier pour les morts, c'est-à-dire que s'il ne veut pas se ah une, une, une raison funèbre eh bien, il ne pourra pas s'y joindre, parce qu'il est peut-être Kohen, il n'a pas le droit d'approcher les morts. Et c'est toute fait par contre, je dis qu'il n'a pas le droit d'entrer au cimetière. Mais si toutefois il est il au cimetière, eh bien, il ne devra pas recevoir les 40 coups, parce que peut-être qu'il n'est pas Cohen. il n'aura pas le droit de manger de la trauma, parce que peut-être qu'il est Israël. Et si tout à l'heure il a mangé, n'importe quel Israël qui va manger de la trauma, après coup, il doit, pour l'accaparat, donner le prix de ce qu'il a mangé, de plus rajouter un cinquième. Lui, il n'aura pas besoin de le rajouter parce que peut-être qu'il est Cohen. il ne peut pas aller à la grange pour recevoir une part de trauma, on ne lui donnera pas. Mais malgré tout, sa propre trauma que lui prélève, eh bien, il n'a pas de digne de la donner de Kohanim, parce qu'il qu est lui-même Cohen. Donc, à Dami Michelot, la valeur, la contre elle, Il n'aura pas le droit de la manger, il pourra la vendre et récupérer l'argent pour faire autre chose. Mais nos collègues, il ne pourra pas non plus partager les parts du Batamikdash. C'est-à-dire, au bata on avait déjà évoqué, il y avait la viande qu'on partageait tous les jours entre les Kohanim, qui étaient de, de, de, de, de tour, de, de Mishmeret, comment dire, qui étaient de garde. Il y avait à part ça aussi, on partageait des pots. De, de, de, de, de corbanote et eh bien lui il pourra pas prendre parce qu'on va lui dire, et hey, toi tu n'es peut-être même pas Kohen, tu es peut-être Israël. Et en plus de ça, Venotimlo et Akodashim ne donnera pas non plus à manger de Kodashim, aucune part. Ven motzin et Shelomiado, et malgré tout, si toutefois il a une part qui est arrivée dans sa main parce qu'elle a porté lui-même un corban et qu'il le, le garde dans la main, on pourra pas lui prendre de force parce que peut-être que c'est un Kohen et que ça lui appartient. On ne peut pas tourner vers Lorsqu'il égorge un animal, il est dispensé de donner le droit, le bras droit, le bras droit, la mâchoire, et le keiva et la partie de l'estomac. Quand en théorie, c'est une part qu'il faut nécessairement donner au connu, même à notre époque, et eh bien, lui, il n'aura pas besoin de donner, parce que peut-être qu'il est lui-même connu. Et à part ça aussi, son son animal qui va naître, que ce soit des moutons, des chèvres ou des, des vaches, des taureaux, eh bien, si le Bechor qui va lui naître, il n'aura pas de. C'est-à-dire, il aura une Gdoucha de Bechor, il n'aura pas d'obligation de la donner au Kohanim. Donc, qu'est-ce qu'il en fera Il devra le garder chez lui jusqu'à ce qu'il va avoir un, un défaut qui va naître. Après, une fois il faut qu'il y ait un défaut, il pourra le manger. Mais notre nîme à l'âve, chomre et kohanim, chomre et Israël. Et on va donc, la Misha conclure en lui disant, on lui donnera tous les chomrodes des Kohanim, et tous les chomrod aussi des Israélim, parce qu'on ne sait pas ce qu'il est Israël, donc dans le doute, il devra se la entre les deux domaines de al ça vient inclure ça, comme c'est expliqué dans la Mishnah et Hei. C'était, en fait, pour me dire que les roumois c'est par rapport à ce qu'on va faire une Mishnah, ce qui qu devraient d'abord faire le comètre, à puis après brûler le reste de la Mishnah. À part ça maintenant, nouveau cas de figure. Ayushnem Kohanim, l'histoire de Rouven et Youssef, c'est pas qu'on en avait un qui était Israël, et l'autre qui était Kohen, comme c'est écrit dans la Mishnah, mais cette fois-ci qu'on parle que tous les deux, ils sont Kohanim, de deux familles différentes. Un, c'est des Reuven descendants de Tel Cohen, de, allez comment dire, Elazar, et l'autre, c'est des koanimes qui sont descendants de Itamar. Ils sont aussi koanimes. Donc, l'enfant qui va naître, ce petit Pérès là, c'est sûr qu'il est cohen Bon, c'est pas c'est le fils de qui. Alors, qu'est-ce que ça Qu'est-ce qu'on va faire Ayush nem Si toutefois ils étaient tous les deux Kohen. tout d'abord, Hu onen alehem vehem onenim alav. On parle là des lois de Avelout, en me disant qu'en fait, lui, il aura un statut de onen sur eux, et eux, ils auront un statut de onen sur lui. C'est-à-dire que, en fait, il y a une alakha spéciale, lorsqu'un cohen perd un proche parent, il est de durant la journée même, il est onen, il a un, un statut d'endeuillé, il n'a pas le droit de manger dans la même journée de la trauma. D'accord Selon ce même principe, si les deux frères, les deux, Reuven et Yosef, donc c'était deux Kohanim, et cet enfant il est non, c'est pas c'est le fils de qui, le jour où il meurt, ou le jour où un des deux parents meurt, eh bien, ils seront interdits respectivement de, euh, de manger de la trauma, parce que peut qu y a en ce moment onen. onen. Veu et mitame lahem. Malgré tout, il ne pourra pas aller s'impurifier pour eux, même si un connu a une à leur terme de son père. Il pourra approcher le mort et l'enterrer parce qu'il a la Mitzvah. La il l'a dit explicitement "Veu et et et chalo". Je ne sais plus comment c'est dit, mais en tout cas, c'est dit là-bas que euh, voilà. Donc, veu et lo. Là, il ne pourra pas s'impurifier pour eux parce que c'est peut-être pas ses vrais parents. Et eux-mêmes ne pourront pas s'impliquer pour lui, parce que peut-être c'est pas leur fils. Lui ne pourra pas les hériter. Parce qu'imaginez que maintenant, après il y avait... Reuven, maintenant, ça se passe toute tout-là, je pense. Il y avait Reuven, donc, il a... Comment c'était le cas de... Je pars un peu le fil, parce que je suis fatigué. Reuven, il avait il y avait Reuven et Yosef, Reuven avait plusieurs enfants, Khedson et Karmi, Yosef, il avait deux, deux enfants, Menaché et Ephraïm, lorsque Reuven meurt, il a il a de l'argent, Yosef, il était très riche même, il a laissé beaucoup d'argent, il y a donc Menaché et Ephraïm, ils, ils vont se partager l'héritage, lui vient, il dit hey, « Moi aussi je suis frère, on va lui dire quoi Va me prouver que, le frère, que tu es le frère, pour le moment en doute tu ne peux pas me faire sortir de l'argent, ou Enoyur et Chotam, lui il ne pourra pas les hériter, ou bien il n'héritera pas non plus le frère, Avala eux Shimoto, mais eux pourront l'hériter à lui lorsqu'il va mourir. Parce que, écoute, quoi qu'il arrive, l'héritage, il est là, il appartient soit à tel père, soit à tel père. Ouais, on ne sait pas ce qu'il perd. Dans l'autre, ils pourront, ils pourront ils devront se le partager. Si ce toi, il frappe un des deux, il le fait sortir du sang, ou bien qu'il va le maudire, un des deux, il sera dispensé de Ryuvmita, de parce qu'on ne sait pas ce qu'il a maudit son père. Il y a un intérêt spécial de maudire ton père. Sa mère, ouais. et Donc il est dispensé lui de Mita, si toutefois il est maudit parce que peut-être c'est pas son parent. Veole si il shalze c'est une phrase compliquée celle-là, je vais l'expliquer après. Elle, littéralement, il peut monter au Mishmar de lui ou de lui, c'est-à-dire, c'est qu'il y avait une ronde chez les Koanim chaque semaine, il y avait une famille de Kohanim qui venait, qui s'occupait toute la semaine pour. Pour faire le, le service du bataille de et il y avait 24 Mishmarot comme ça. Lui, son. Ben lui, maintenant, il ne sait pas à ce qu'il appartient. À maintenant, on pas revient sur le cas qu'il y avait. Réhoven, c'était un Cohen, mais qui appartenait à Mishpachat et L'autre, il était Cohen, mais de la famille de euh, Yo Lui, il ne sait pas avec qui, maintenant, qui est sa famille. Et ben la Mishnah me dit, il devra monter, faire la Voda avec les deux, ou il aura le droit de monter, faire la Voda avec les deux. C'est compliqué à comprendre. J'avance dans la Mishnah, après je reviens en arrière. Et malgré tout, la Mishnah me dit, malgré tout, même s'il pourra servir, cholek, il ne pourra pas être cholek, il ne pourra pas partager avec eux, pourquoi Parce que peut-être qu'il n'appartient pas à cette Mishmar, on est dans la semaine de Yedaya, c'est pas la semaine où il arrive. et donc il ne pourra pas, on ne lui donnera pas une part. Malgré tout, la Mishnah me qu'il aura le droit de venir travailler, c'est pourquoi qu'il aura le droit de venir travailler, en fait, il explique, le tu es parce que c'était compliqué à comprendre ça, il explique qu'en fait, les frères... C'est pas qu'il vient de son plein gré qu'il a envie de travailler, qu'on va lui dire Tu sais quoi, tu as le droit d'entrer travailler Là, il n'en a pas question. Parce que là, les frères, ils vont.. Les, les, les, la famille, elles vont lui dire, peut-être que tu pas notre frère. Mais on parle en fait d'autre chose, qu'ils vont l'obliger à venir travailler au moment où c'est leur tour de servir au Batamingash. Parce que s'il va pas venir, les gens vont dire Ah lui, mais on avait entendu qu'il appartenait à la famille de Yedaya. Pourquoi il est pas rentré au Batamingache Hum, parce que la mère de Yedaya, elle a eu des enfants pas tellement propres. On va commencer comme ça à se faire sortir du laze. C'est pour ça que les enfants de Yedaya puis les enfants de Yariv, qui sont des Mishmarais du de, de beth le forceront à monter au Beth-Amigdash pour servir avec eux. Ok, et dernière phrase, maintenant, <muché> là, quelque chose de très logique, c'est qu'imaginez qu'en fait, Réhoven et Youssef, qui étaient les deux pères, ils appartenaient à la même Mishmarais, ils étaient à la même ronde des Koanim. Alors dans ce cas-là, ah, ils étaient dans la même ronde des Koanim. Les deux, donc les deux choses, une. Soit il est le fils de lui, soit il est le fils de lui, donc il devra lui donner une part, ou il devra lui donner une part des des aliments, des de, de, de corbanotes, du, du pétémingdage de la journée. Okay. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de slachakotou.